Pour oh, la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te loue je te loue. Pour oh, la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te loue je te loue. nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 146 psaume chapitre 146 nous lisons la parole du Seigneur psaume 146 louez l'éternel mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce moment, ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu.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 L'éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'éternel. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craigne, mais il est si bon pour moi. Donne-moi. Ancien évangile, il est si bon. Pasteur, donne-moi. Abbot, donne-moi. Ancien, oui, donne-moi. l'ancien évangile, il bon. C'est vrai, cet ancien évangile, c'est selon dont nous voulons père. Parce qu'il nous a dit qu'il a été écrit dans ta parole à toi, que tu ne changes point, tu l'as déclaré aussi, que tu demeures le même Père. Nous te supplions encore de tout notre cœur, mon sauveur, afin que la même parole que tu as eu à pouvoir apporter à tes disciples, au temps où tu étais encore sur cette terre, mon roi, cet évangile béni, Père. Nous voulons encore l'entendre, encore dans ce temps où nous sommes, où nous vivons, mon de mes Père. Et c'est cela que toi, tu as eu à pouvoir faire la promesse pour que cela sera prêché dans le monde entier, Père Saint-Dieu. Alors viendra la fin, mon sauveur Nous sommes dans ce temps, mon béni Père, Père Saint-Dieu, où nous soupirons très sincèrement de tout notre cœur à pouvoir réellement demeurer dans la position dans laquelle tu veux que nous soyons, Seigneur, en nous soumettant à 100% à ta parole, à toi, en faisant réellement aussi ta volonté comme nous le prions dans la prière, Père Saint-Dieu. Ta volonté à toi soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te désirons, mon sauveur béni, Père Saint-Dieu. Nous voulons persévérer, nous voulons continuer davantage à pouvoir vivre pour toi, mon béni, Père Saint-Dieu, dans le bon comme dans les mauvais jours, mon béni, Seigneur. Notre désir de voir m'a te plaire en toutes circonstances, mon sauveur. Aide-nous encore, nous avons vraiment besoin de toi d'être soutenu aussi, éclairé Seigneur. Tu as fait la promesse et tu es celui qui est fidèle à ta parole à toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu veilles aussi sur ta parole et sur tes promesses, mon béni, Père Saint-Dieu. Pour aussi les accomplir, nous voulons vraiment demeurer dans ce que toi tu as déclaré. C'est pour ça nous avons besoin de ton esprit saint pour pouvoir encore nous conduire aux écrivains encore davantage, mon roi, nous ramener dans ce que toi tu as déclaré, béné, mais personne au Dieu nous positionner encore davantage parce que tu veux un peuple bien, bien, bien déterminé, pas dépissant au Dieu, un peuple qui est à toi, mon béni mais personne. Sois béni, sois glorifié. Merci pour les chants et les cantiques aussi, mon béné, mais personne au Dieu. Merci pour chaque frère et pour chaque soeur qui aussi de tout son cœur a chanté les chants de Sion pour ta gloire, pour témoigner combien ils t'aiment aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Or, ceux qui sont aussi de loin comme de près, Seigneur, dans toutes les contrées, mon bénéfice Père, sur les îles, dans différents endroits, mon bénéfice Père au dieu qu'ils soient aussi béni aussi associés, mon bien-aimé Père. Nous, en gloire à ton Seigneur. Merci pour les psaumes merci aussi pour chant cantiques, mon roi, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur Christ. Amen. Amen. Qu'il soit béni, notre Dieu, au pouvez vous asseoir. Ah oui, nous le remercions vraiment de tout notre cœur, comme l'Epsalamiste le dit, « Mon âme loue l'Éternel et je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Nous, nous, nous sommes de ceux-là aussi qui, de tout leur cœur, pu, pu, peuvent aussi exprimer cela avec beaucoup de reconnaissance que réellement nous nous sommes de ceux qui louent l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme et qui réellement aussi l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons l'adorer selon Sa parole, non pas selon ce que nous pouvons penser de la manière dont nous pouvons nous approcher de lui, comme je crois que c'est Samuel, le prophète Samuel qui s'est donc adressé à, à ce Saül, c'est cela auquel on avait donné l'ordre de pouvoir aller pour pouvoir réellement aussi détruire et décimer les Amalécites jusqu'au même aux nourrissons. C'était donc l'ordre qui était donc donné par Dieu et par travers de son son prophète effectivement Samuel qui lui avait donc euh, ouin, réellement Saul un Saül enfin qu'il devienne roi c'est pour ça que euh, avant qu'il puisse partir euh, cet homme de Dieu, hein, Samuel chapitre 15 cet homme de Dieu, le, le prophète Samuel a, a répété une parole que cet homme ce, ce roi devait prendre en considération et, et prêter attention, il dit c'est moi qui t'ai un roi, c'est bien toi qu'effectivement que c'est par la parole de qui. Okay. Je suis venu, j'étais un roi pour que tu deviennes roi sur son peuple d'Israël. Ça veut dire que s'il si, euh, n'avait pas été un par Samuel, il n'aurait jamais été roi. C'est-à-dire que si l'effet que Samuel l'avait ou par la parole de Dieu, ainsi par l'éternel, et qu'il soit devenu roi, qu'il ait vu réellement ces changements comme nous l'avons eu à pouvoir les lire aussi dans les scènes Écritures, dans le chapitre 10 et 11, je pense que vous vous souvenez de cela, il y a quelques jours de cela, quand il l'avait dit à cet homme que lorsque tu rencontreras, tu rencontreras ceci, et puis lorsque tu rencontreras une série de prophètes, tu prophétiseras aussi et tu seras changé à un autre homme. Donc il a expérimenté toutes ces choses et quelques temps après, lorsque les jabès, j'ai effectivement ont voulu maintenant aussi venir attaquer aussi Israël, comme vous savez, effectivement, alors l'esprit-là, l'onction qui avait été loin sur le comme roi, a eu donc à avoir aussi sa, sa, son, son action et il a pu prendre maintenant sa place autoritaire comme un roi. Depuis lors, oh, il a eu à pouvoir agir. Comme... Donc il lui rappelle, que si tu es devenu roi, effectivement, ce que c'est par la parole de l'éternel que tu l'es devenu. Parce que si Dieu ne l'avait pas dit, que je n'avais pas ouins que moi je pas venu pour te le dire, tu n'aurais jamais été roi. Alors il dit, mais c'est maintenant l'Éternel qui me dit que toi, tu dois partir. C'est pour qu'il puisse se souvenir que, en réalité, ce que cet homme ici, il dit, ce prophète, il dit, c'est la vérité, que euh, si je n'avais pas été loin par lui, je n'aurais jamais été roi aujourd'hui. Donc si par la même parole, la même bouche, effectivement, qu'il me dit que l'Éternel, dit qu'ainsi par l'Éternel, donc va, de vous par interdit. Les Amalécites, pour quelle raison parce que ce peuple ici avait maltraité effectivement le peuple de l'éternel. Quand il passait, quittait et marchait effectivement sur son chemin pour aller là-bas. On les a même suppliés qu'on payera même l'eau. Qu'on payera tout ce qu'on va manger, le troupeau qu'on mange. Comment... Effectivement, nous, nous, nous, nous, nous, nous les Amalécites n'ont pas voulu. Et là, le Seigneur n'a rien fait. Il a dit simplement contourner le les chemins et aller. Et c'est plaisant en disant mais voilà si leur Dieu était, il allait faire. Faites attention à l'éternel. Oui, oui. C'est pour ça qu'il dit, lorsque son peuple s'est installé, il dit, je me souviens, c'est merveilleux, hein, de ce que Amalek fit donc à mon peuple. Tout celui qui.. Vous savez, dans les scènes d'écriture, dans les psaumes 5 et 5, il dit, ne, ne touchez pas mes rois. Ouais. Ah, ce qui veut dire que tout celui qui est dans la main du Seigneur. Que Dieu garde effectivement frères et sœurs. que Dieu a moins, parce que quand on parle de l'onction aussi que Dieu, mais moins ce qu'il dit c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du saint, saint aussi. Parce que chacun de nous, nous croyons qu'effectivement que nous avons expérimenté le baptême du Saint-Esprit et que nous avons le Seigneur qui veille sur nous parce que nous avons quelque chose qui plaît à Dieu ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que nous avons avec empressement, avec notre cœur, effectivement, ouvert ce cœur pour recevoir ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné dans ce temps dans lesquels nous, nous nous trouvons. Quand enfin, je parle des temps, effectivement, ce que vous devez voir, effectivement, aussi, les temps de la grâce. Il a dit qu'au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et nous reconnaissons qu'effectivement, que c'est une période merveilleuse. Extraordinairement favorable, effectivement, auquel Dieu s'est déployé, effectivement. Et c'est quand même merveilleux de voir les intentions de Dieu depuis tellement si longtemps, quand il pouvait voir, effectivement, l'état du peuple. Et cela s'est trouvé dans les Saintes Écritures, là, effectivement, disséminé, parce que les prophètes, depuis les temps qu'ils ont eu à pouvoir avoir cette grâce de pouvoir être, en fait, être utilisés par les seigneurs, le Seigneur, le Seigneur leur a révélé les choses, effectivement, qu'il allait arriver à pouvoir faire, effectivement. Nous pourrons les lire, Écritures. Bon, regardez bien. Donc, c'est si que là, euh, et, et Amalek, les Amalécites, effectivement, Amalek aussi, avec son peuple, ont eu à pouvoir réellement aussi agir d'une manière aussi mauvaise, parce qu'avec mauvaise intention, ils ne voulaient pas réellement que le peuple qui a cheminé, parce qu'il ne voyait pas très bien que ce peuple ici ne cheminait pas tout seul, il y avait devant eux effectivement la colonne de feu, et la nuit effectivement, la colonne de nuée aussi, euh, euh, euh, le jour et, et l'éternel gardait leur marche effectivement. Il n'a pas prêté attention, alors que il l'avait bien dit, il ne touchez pas, mais ouais il a même effectivement aussi tué les rois et tout ça effectivement à cause oui. de Dieu. Tous ceux qui appartient à l'éternel ne prenez jamais la légère en fait. C'est vrai, mon frère, ça, ça revient au même, effectivement, à l'endroit de votre frère, à l'endroit de votre sœur aussi. C'est quand même nécessaire. Si c'est une, une fille de Dieu qui est ouin, c'est un fils de Dieu qui est ouin aussi, alors faites attention aussi à la manière dont vous parlez des gens. Ah oui, ça semble que Dieu ne voit pas, que Dieu ne peut rien dire effectivement. Non, c'est pour ça que nous devons, nous sommes appelés à pouvoir réellement, où Dieu insiste sur un point qui est très important, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et puis, on nous dit aussi clairement aussi que l'amour, il fait quoi Il couvre une multitude. Ah, c'est cela, en fait. Nous entendons cela, effectivement, c'est quelque chose qui doit devenir une, quelque chose qui fait partie de nous, en réalité, d'une manière aussi claire. Alors, nous revenons à cela, hein, Samuel chapitre 15. Et c'est comme cela que, d'abord, les, les Amalek, effectivement, avec les amassites, ils n'ont pas voulu le faire passer. Ils ont dit, de ben, toute façon, okay, quand tu n'as pas voulu, eh bien, le Seigneur dit, ben, vous vous détournez, vous continuez votre chemin, effectivement. Et il s'est dit qu'en réalité, que bon, de toute façon, ben, je me suis en sorti, j'ai empêché de pouvoir passer. Quand quelqu'un sur son chemin, du devoir et que vous voyez que Dieu l'utilise. En tout cas, tenez-vous loin. Amen. Ah, oui, tenez-vous loin. Même si votre langue vous pousse à pouvoir parler, tenez-vous loin, mon frère et ma soeur. Parce que les dieux qui veillent sur cette personne-là, vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Oh non, il y a un temps pour toutes choses. Parce que, n'oubliez pas qu'il y aura un temps où tu vas récolter ce que tu as semé. On récolte toujours ce qu'on sème. C'est pour ça qu'on doit être très prudent dans les choses de Dieu. On doit le prendre avec beaucoup de, de considérations. S'il y a des choses qu'on peut négliger, c'est des choses dans le monde, dans notre vie de tous les jours, mon frère et ma soeur. Mais quand arriver à ces choses-ci, vous vous rendez compte, bien, de mes bien-aimés frères et sœurs, que Myriam était vraiment la soeur de Moïse et, et Othier, là qui, qui louait Dieu avec les tambourins, les saints d'esprit, de les des Animaux. Elle était tellement loin dans la joie. Prophétesse, d'ailleurs. Mais à un moment, ces deux prophétesses ceci se disant qu'il sont ouais, effectivement, ben, a à pouvoir ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Contre qui Contre Moïse. Il se disait pour moi que oui, mais de toute façon, Moïse, c'est mon frère. Donc, c'est d'être mon frère. Donc, euh, il n'y a pas de parce que nous sommes dans la famille. Donc, elle a confondu. Ah oui, parce que ce n'était plus le même Moïse, parce que quand Dieu l'a pris, ce n'était plus la même personne. Ah Souvent nous manquons de pouvoir régler de la bonne manière. Et, et là, Moïse, le problème c'était quoi, effectivement C'est parce que Moïse avait pris une femme égyptienne, vous connaissez cela, non Ah oui Et alors, elle se disant pour être effectivement, bon, sainte sainte de Sainte, avec un verre dedans, j'ai le droit de pouvoir dire si si effectivement, aussi de Mais Dieu l'avait mis à la place qu'elle pouvait être. Et Moïse euh, avait la place que Dieu l'avait placée. Parce que c'est cela que la, la, la chose, effectivement, la manière dont on doit arriver à pouvoir. Et voilà que et, et quand bien même aussi, Aaron s'est levé aussi pour dire que voilà, qu'il n'y a pas que toi qui sois saint. Parce que tu veux faire quoi Tu veux montrer quoi aux autres, effectivement, que tu es le seul saint. Il n'avait jamais dit qu'il était le seul saint. Mais tu es le seul ici, nous sommes tous saints, nous sommes tous loin. Mais attention L'onction qui qu était sur Moïse était une onction particulière. Amen. Et puis, vous vous souvenez, dans le livre des de, de, de, de, de, de psaumes de Romains, il dit Mais ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes collègues. C'est écrit, ça, si vous lisez bien ces écritures. Alors, Dieu, quand il fait quelque chose, il, il sait ce qu'il fait. Et, et même quand on regarde effectivement si, dans l'ordre, selon l'ordre d'Aaron, l'onction qui était sur Aaron, ce n'était pas la même chose que s'il était sur les autres. Parce qu'Aaron était souverain sacrificateur. Donc, c'est ici, la position qui était née était une position aussi élevée. C'est Dieu qui élève. Ah. C'est Dieu qui place, effectivement. À alors, il s'est donné donc le droit de reprendre, effectivement. Alors, il s'est dit, mais oh, il ne doit pas faire comme ça. C'est comme ça qu'il doit faire parce que nous pensons comme cela. Et, et alors, oh, Dieu lui a dit, ah, il dit, s'il y a un homme spirituel, Parmi vous, ben, je me révèle par les songes, mais Moïse n'est pas comme vous. Amen. Oui, si vous pouvez, elle me dit mais Moïse n'est pas comme vous. Moïse il est différent. La place où je plaçais Moïse dit mais moi je lui parle de bouche à oreille. Donc si Moïse a, a, a, a posé un acte comme ça, ce que je suis pas étranger. C'est que je vois, je sais en fait, en réalité, ce qu'il a dit. Mais de quel droit, toi, tu pouvais te permettre de pouvoir parler ainsi à mon serviteur Moïse que étant la sœur, elle a confondu donc les liens de ça. Quand on mêle les liens dans l'œuvre de Dieu, alors qu'il y a un problème qu'on va avoir plus loin. C'est cela qu'en fait, chacun de nous doit arriver à pouvoir... Il faut que nous, nous gardions toujours ces niveaux spirituels dans lesquels Dieu nous a toujours élevés, vous comprenez euh, Parce que si nous, nous restons euh, un peu beaucoup plus euh, charnels dans ces liens-là dans lesquels on se trouve les uns avec les autres, je ne pense pas que la sœur Jackie peut arriver à pouvoir laisser euh, merveilleux C'est ça Allez dans son frigo. Il va y avoir un petit pincement. Il va te sentir que même si ça ne va pas, que, même si mais son cœur freine quelque part. Mais c'est parce qu'on est dans ces niveaux-là. Chacun de nous on peut passer ce test, vous voyez Pour savoir à quel niveau nous <rire> sommes. C'est vrai. Mm -hmm. Si c'est mon, mon fils qui ouvre le frigo, je lui donne tout. Mais si c'est le, le fils de. Jonas qui vient, qui ouvre le frigo, il y a un petit avec un franchement du sourcil. Alors quand on est à ce stade-là, ah, nous devons prier pour vous. Vous savez, nous disons, il a prié ici, que Dieu le bénisse richement. Il dit, Seigneur, nous te demander de ôter, de, de, de nous donner un cœur. Vous savez que Dieu l'a fait le jour de la Pentecôte. Que Dieu te bénisse. Vous pensez que Dieu parle comme ça Non, non, non, frère. J'ai toujours pleuré, j'ai toujours prié, j'ai pleuré la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ce peuple comprenne et voie. Mais c'est vrai, Dieu l'a déjà fait. C'est que c'est possible, hein, Que les mauvais cœurs soient ôtés. Pas changés, mais ôtés. Et qu'il donne un nouveau cœur. Ce cœur, il, il, il, il ne pense plus à lui-même, il pense à l'autre. Pas qu'il soit senti que je dois le faire à cause de l'évangile. Non ça devient normal. Il se soucie de lui. Donc euh, moi, je me soucie des chrétiens. Christian, c'est soucie de moi. Donc il ne dort pas pour moi, pour mon état. Moi, je ne dors pas non plus pour lui, pour son état. Quel bonheur. C'est-à-dire que les sentiments qui sont dans son cœur, c'est les mêmes sentiments que j'ai aussi dans mon cœur. Et il veut que moi, je sois au ciel. Et moi, je veux aussi qu'il soit aussi au ciel. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que quand tu regardes ton frère, ne le voit pas en enfer dit c'est avec ses ce frère que je vais arrêter c'est avec cette soeur que je dois arrêter alors faisons tout pour pouvoir nous entendre que ce qui divise ne soit plus mais simplement ce qui unit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble c'est cela notre objectif c'est pour ça que l'évangile entrant dans leur cœur il dit mais il mettait tout voilà Personne ne les a obligés. Maintenant, amène ta casserole. Maintenant, c'est... Non, non, non, non, non, non, non, non. J'ai toujours pleuré pour cela, que Dieu nous aide. Mais je crois que, même avec nos larmes, Dieu nous fera parvenir. Parce que c'est le but pour lequel nous sommes sur la terre. Frères et sœurs, parce que nous nous appelons frères et sœurs, le monde doit avoir... C'est pour ça que Dieu doit manifester les siens. La terre, la nature, attend la manifestation. Mais des fils et des filles de Dieu. Et, et, et Dieu doit montrer qu'il a posé son cachet. Sur ce qui lui appartient, alors vous verrez qu'on ne va pas supplier un frère, on ne va pas supplier une sœur, mais c'est tout à fait naturellement. C'est d'abord le frère qui veut souffrir, la sœur qui veut offrir. Donc tout un chacun de nous est dans la condition que, effectivement, que eh, mais, mais parce que je pense, et si tu es là, mais tu, au lieu de pouvoir penser rien qu'à chez toi, mais tu penses aux autres. Vous vous souvenez, frères et sœurs, que je vous ai rendu un témoignage ici. que Nous allons prier ensemble, est-ce que je crois, comme je dis, on ne va pas rester Vous vous souvenez je vous ai rendu quand je suis parti à Miyama, aux non, non, Philippines, après avoir prêché dans différents endroits, dans différents contrées, comme vous savez aussi, il y a un service des baptêmes, parce qu'il bon, y a des gens auxquels, dans une église qui ne voulaient pas connaître, n'allaient pas là-bas pour l'écouter. Et puis là, la voix du Seigneur leur a parlé de pouvoir quitter là où ils étaient. Pour, je vous ai raconté ça. Et eh bien voilà que nous avons donc eu réunion, et, et cela, puis j'ai quitté aussi la province, effectivement, pour aller maintenant à manière, avec l'inter, avec le pasteur qui m'avait accompagné, et non, non, j'ai toujours, sonné, toujours je c'est non, non, non. Et voilà que j'étais tellement fatigué. Et puis, comme on m'attendait aussi à Manila, j'avais euh, un endroit, effectivement, où ils avaient réservé, et puis ils avaient invité des gens. Et, et je disais, à mon frère, mais vois-tu, frère, je suis très fatigué. Si toi, tu peux arriver à pouvoir vraiment tenir la réunion de ce soir. J'étais vraiment fatigué. Et le frère me dit, mais frère, tu sais que ce n'est pas moi qu'on attend là-bas. Mais c'est tout. Moi, je dis, mais non, tu es aussi un, un, un pasteur et je crois que le peuple de Dieu va écouter la parole. Je suis vraiment très fatigué. Alors, aide-moi. Et j'étais sincère parce que je n'étais pas bien. J'arrive à l'hôtel, je rentre dans la chambre d'hôtel, je prends ce que je vois sur la douche, effectivement. Et puis je dis, bon, je vais maintenant avec la fatigue, je vais maintenant dormir. Je me suis mis au lit, lycée d'or. La réunion commençait vers 19h le soir. Alors je me dis, 18h30, les pasteurs de Noé seraient là, ils vont chanter, ils vont prendre la parole. Moi, je vais vraiment me reposer. Parce que demain, demain j'avais encore des réunions à tenir. Et voilà qu'à okay, 18h45, j'entends on vient frapper à la porte de la chambre de tête. Oh, J'ai dit, mais mon Dieu, mais qui peut venir encore à cette heure-ci alors que je suis fatigué bien, Je me lève quand même, j'ouvre la porte. Et ben je vois les frères qui s'étaient nés là, disent bon pasteur, voilà, ah ben, tout le monde est déjà là-bas en bas, c'est pour vous dire que la réunion va bientôt commencer. Puis, je regarde, je dis, mais frère, le pasteur Nono il n'est pas là. On dit non, le pasteur Nono, il n'est pas encore là. Je dis « mais quand même, il va venir. J'ai dit oui, mais on ne sait pas encore parce que bon, il nous a encore rien dit. Mais je dis, non, j'avais parlé avec lui pour dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit prêcher. Il dit mais on l'a pas vu mais c'est pour ça, qu'on vous attend. Ce que je vous dis c'est la vérité 100%. Et alors j'ai dit, bon qu'est-ce qu'il faut faire Je dit, bon alors donnez-moi le temps, je m'habille comme ça on descend. Bon je me suis habillé puis on est descendu. Je me suis trouvé réellement dans la salle il y avait donc euh, du monde là. -ci. Et Puis je me suis avancé je me suis assis là à la place où je devais m'asseoir tout en disant Seigneur je priais aide-moi qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne. Oui je priais oui oui je voulais vraiment c'est pas je vais pas dire non comme ça non je vous dis vraiment Dieu mettez-moi il m'entend il me voit. J'étais sincère, j'ai dit qu'ils viennent comme ça, je vais quand même m'asseoir, je vais quand même m'écouter et puis après je vais monter me reposer parce que demain j'ai une longue journée parce que le lendemain c'était beaucoup d'églises qui se rassemblaient et je devais prêcher effectivement là-dedans. Alors, euh, et, et j'attends, j'attends, le frère a chanté les cantiques, Attends cantique, cantiques, effectivement, J'ai dit oh, je vois que, et puis je vois qu'il commence à arrêter les cantiques. Je regarde autour de moi, pas de non, -non. J'ai dit mais mon Dieu, il ne va quand même pas me faire ça. Et puis bon, on m'invite simplement, bon, pasteur, maintenant, c'est votre tour. J'ai dit, moi, j'ai dit, ok. Je suis parti. J'étais tellement fatigué. Et j'ai dit, Seigneur, viens-moi en aide. Parce que là, je suis vraiment, comme tu vois, dans mon corps, je ne tiens pas tellement, mais viens-moi en aide. Et alors, dans sa, la congrégation, il y avait des gens qu'ils avaient invités. Entre autres, les directeurs. Oui. Le directeur, effectivement, de, de l'hôtel, je pense. C'est le, le directeur de l'hôtel qui était là pour la première fois qu'il a eu à pouvoir accepter une invitation. Il était assis. Et moi, j'ai pris les Saintes Écritures. Je commençais, comment euh, va prêcher, à parler. Et puis, à ce moment, j'ai dit, mais les Jésus dont je vous ai parlé ici, il est présent, maintenant. Alors, j'ai dit, bon, levons nous nous allons prier. Et puis, on a, je commençais à pouvoir prier. Alors, là, il est descendu, mais dans une vous savez, quand je fais des voyages à l'étranger, Dieu fait des choses extraordinaires, vraiment des choses, c'est pour ça que vous voyez les gens qui sont attachés en fait, parce que après la parole de Dieu, et quand, quand on prie effectivement, il descend, mais une puissance telle qu'il secoue les gens, et c'est vrai ce que je vous dis, et alors, et cela s'est passé comme cela, et puis les gens pleuraient, les gens étaient vraiment dans tout, et puis bon, je clôturais la prière, mais ça continuait, et puis je suis allé m'asseoir, et puis maintenant bon, le frère a clôturé, et puis bon, maintenant on devait rentrer, alors je descends maintenant euh, euh, de là, puis je devais marcher et pour ressortir. Il me dit non, tout le monde ici veut que tu serré la main. Je dit, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et alors je commence à saluer euh, les gens qui étaient là. Les autres pleuraient ceci cela. Et puis j'arrive à un qui était là et je vois qu'il se met à genoux devant moi. J'ai crié il dit non non non non s'il te plaît pas ça pas ça s'il te plaît je suis un homme. Et puis euh, je suis donc parti, j'ai salué les autres et puis je suis monté. Et c'est le lendemain, qu'en descendant, pour aller maintenant à la réunion que m'attendait là-bas, que le frère me dit dans la voiture, d'abord je descends, il veut me les chercher, je descends, et puis il m'ouvre la portière, et puis je rentre, il ferme la portière, et puis il rentre devant. Mais vous savez, à l'étranger, les gens qui connaissent, ils ont beaucoup de respect. Ah, ça, je vous dis la vérité, tellement de respect, considération, quand je, je le regarde, hein, et, et, et je touche même pas la proté, je vous dis la vérité, frère et soeur. Je vous ai même raconté aussi hein, que quand j'ai traversé les, les contrées là, comment Dieu a eu à pouvoir ouvrir les portes, que ce soit depuis là-bas, la voiture du Sénat qui m'a pris, où il y aussi à l'autre frontière pour rentrer maintenant dans la Guinée-Conakry, c'est la voiture d'un Mercedes, euh, du, de, je ne sais pas si c'était colonel ou général, j'ai peut-être mis d'autres choses colonel, etc. qui vient, qui m'appelle, toi ici, viens. Moi j'ai dit on va m'arrêter, je n'avais pas le visa à ce moment-là pour rentrer. On m'avait mis un cachet quand même dans le passeport. Je dis, mais il y a un problème. Il dit, mais toi, viens ici. Je viens. Et puis, parce qu'on cherchait un bus pour que je puisse rentrer. Il dit, il dit, ici. Il ouvre lui-même la portière. Pas derrière. Il dit, assieds-toi ici. Il ferme la portière. Il rentre là-bas. Il s'assied et il démarre la voiture. Mercedes, hein. Rrr, sur la route. Il y a les barrières qui montaient. Donc, ça avait commencé depuis Libéria où le Seigneur m'avait montré, il a commencé à pouvoir faire en sorte que les barrières, parce qu'en allant j'ai souffert, mais au retour, après avoir accompli l'œuvre de Dieu là-bas, au retour, il me donne l'armée, il dit, les portes s'ouvrent. Et, et, et même quand on était arrivé à la, à, à, à la frontière, on venait pour, à, à, en venant de Libéria pour entrer maintenant à et, et, et je, je devais descendre pour aller commettre les cachets d'entrée. Oui, Voyez-vous la frontière là Il me dit, non, je vais faire du parlement là. Il me dit, non, vous restez ici, donnez-moi votre passeport. Je vais moi-même, j'ai dit, oh, je suis comme un petit roi. J'ai dit, Dieu, merci Seigneur. On m'avait méprisé en allant, on retourne maintenant, on me salue. J'ai dit, tu es Dieu, tu changes des circonstances. C'est comme cela que Dieu fait les choses. Mais, et voilà que je rentre, et puis il s'assied donc juste devant. Et puis je dis, bon, on va partir. Il dit, non, il dit, non. Euh, Pasteur, frère, frère, est-ce que vous me permettez que je vous dise quelque chose Est-ce que vous pouvez. Peux... Je dis, oui, mon frère. Il me dit, euh, j'ai mon directeur, c'était son directeur, qui est là-haut. Et il voudrait vous, vous parler. Est-ce que vous permettez que je puisse Il aurait pu descendre avec son directeur. D'abord, il me fait rentrer dans la voiture, il me demande avec respect si je peux accepter ce que je vous dis, le Seigneur que je sers, maintenant en Bible ici. Si je peux accepter qu'il puisse arriver à appeler son directeur, vous savez, euh, l'hôtel d'un... Enfin, bref. Et alors, j'ai dit, frère, il n'y a pas de problème, fais descendre le directeur. Et il est monté, il a fait descendre son directeur, le directeur est venu, il a fait ouvrir la porte, il est rentré, il s'était assis ici à côté de moi. Vous connaissez, je dis simplement que vous ne comprenez pas. Et alors, il s'assied là, puis il me regarde, mais avec beaucoup de, de respect comme ça, il me pose la question, il dit, mais est-ce que je peux vous parler je dis, mais puisque vous êtes assis là, à côté de moi, vous pouvez me parler Moi je savais pas de quoi il me parlait. Il me dit je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que parce que je trouve est-ce que c'est vraiment normal parce Il me dit je me, je me rends compte comme je, je suis devenu fou. Il me dit ça comme malade je comprends plus très bien. Voilà ce qui s'est passé. J'avais été invité à pouvoir venir prendre part à votre réunion. Ce jour-là c'était donc hier soir. C'était la première fois que je viens. J'avais beaucoup de problèmes dans mon cœur, dans mon âme. Tout ça, personne ne le savait. Mais quand vous êtes venu devant, vous avez commencé à pouvoir parler. Puis, Donc, devant, quand vous parliez, effectivement, c'était comme si quelqu'un était venu vous souffler dans votre oreille tous les problèmes que j'avais. Alors que je n'avais rien dit à personne. Donc, c'est comme si mon cœur était un livre ouvert devant vous. Vous avez eu à pouvoir parler de tout. Et puis, quand vous avez dit, que le Seigneur Jésus de la Bible dont vous parlez était là. Je peux vous assurer, quand vous avez commencé à pouvoir prier, j'avais les yeux fermés. J'ai senti cette présence juste à côté de moi. Il n'y avait personne d'autre. Il était là, c'est Jésus-là, c'était nul là, et il m'a touché. Et quand il m'a touché, j'ai senti le mal qui était à l'intérieur, tout le mauvais en moi... Est sorti. D'ailleurs, je voudrais vous dire que moi et ma femme, nous étions en fait dans plein divorce. Donc, nous étions en train de préparer les papiers pour le divorce. Mais quand je suis parti chez moi à la maison, après que cette expérience, je l'ai eu à pouvoir la voir, c'est Jésus, il était là, il m'a touché. Quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai regardé ma femme, je l'ai aimé J'ai dit mais pourquoi divorcer Puisque tu es à moi, je suis à toi. J'ai dit, les papiers de divorce, là-bas. Maintenant, je suis heureux. Et puis, il dit, mais quand même, je voulais vous dire quelque chose qui me tourmente. J'ai dit, quoi Et Regardez que depuis que cela s'est passé, je suis rentré chez moi, mon cœur n'était plus tranquille. J'ai commencé à désirer entendre la parole de ce Jésus. Et quand j'ai appris aussi que aujourd'hui vous allez partir, la nuit j'ai pas dormi, mon cœur était vivement le matin pour que je puisse aller écouter la parole de Dieu. Et j'ai commencé à aimer cette parole, à aimer ce Jésus. Je dit, mais c'est comme si je suis devenu fou, est-ce que c'est normal ça Moi j'ai dit voilà quand Jésus entre dans le cœur de quelqu'un, oui il ôte. Ah oui, il ôte, effectivement, le cœur mauvais que vous avez, il vous donne un cœur nouveau. Mais eh c'est, ce n'est pas moi qui ai fait cela, c'est lui qui l'a fait cela en vous. Maintenant, vous voyez que votre amour se tourne maintenant vers quoi Vers la parole de Dieu. Si Dieu n'avait pas fait cela, vous n'aimeriez pas les scènes d'Écriture. Je vous l'ai dit ici, cet homme a été baptisé le même jour à l'endroit où j'étais avec les autres, effectivement, lors de la réunion. C'est pour dire qu'effectivement, que Dieu change le cœur des hommes. On a l'impression qu'effectivement que euh, c'est une histoire. Non, ce n'est pas une histoire. Nous l'avons déjà expérimenté. Nous avons déjà vu des gens qui étaient aussi venus comme ça et puis qui sont repartis tout à fait différents, avec des sentiments différents. Maintenant, ce sont des personnes qui ne regardent plus quest ce qui, que pense Joseph, que pense euh, Jacques, que pense Simon, que pense Joséphine, ou que pense... Enfin bon, les noms que vous pouvez imaginer. Il, il, ça ne l'intéresse pas. Ce qui, qui le préoccupe, qu'est-ce que Dieu pense de moi Même si je ne réponds pas aux critères de Joséphine, je ne réponds pas aux critères de euh, Vodacom, je ne réponds pas de, de celui-ci, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi Ce qui ne le préoccupe pas, hein? c'est ce que Dieu pense de lui. Et si on est préoccupé par ce que Dieu pense de nous, alors on se préoccupera toujours à mettre la parole de Dieu en hein? C'est-à-dire que nous devons toujours nous examiner selon les Saintes Écritures. Et quand la parole de Dieu est prêchée, nous nous examinons. Nous en voyons si nous sommes dans la parole telle que Dieu nous l'a dit, pas dans la parole telle que nous l'imaginons. Parce que nous savons que le Seigneur, notre Dieu, a dit dans sa parole euh, Vos voix ne sont pas mes voix vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est-à-dire que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, hein, autant aussi mes pensées sont élevées aussi au-dessus de vos pensées. Donc je dois chercher à connaître la pensée du Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa prière, il a dit Je te loue. Seigneur du ciel et de la terre. Ce que tu as caché, ces sages, aux, aux sages intelligents, tu as révélé aux enfants. Donc la révélation, c'est la pensée de Dieu, c'est de la parole de Dieu. Donc Dieu peut te révéler cela. Les venons, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. Pour le privilège et la grâce que tu nous as accordé encore en ce jour, de pouvoir nous tenir dans ta maison à toi, de pouvoir, oh Dieu, glorifier ton sein. Nous, nous sommes le troupeau de ton pâturage, mon Dieu, que ta main puissante conduit encore aujourd'hui. Oh, c'est vrai, comme tu l'as dit dans ta parole, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait tellement si grand comme un fleuve. Mon sauveur béni, nous désirons tant, enfin, nous, nous plonger dans ta parole à toi, à pouvoir simplement désirer ce que toi tu attends de nous, mon sauveur. Je te remercie, Père, de pouvoir également nous accorder la grâce d'avoir aussi de bonnes dispositions, mon béné-aimé Père Saint, Dieu. Parce que ce que tu attends de nous, mon béné-aimé Père Saint, c'est désirer comme, oh Dieu, mon précieux, que cet enfant Christian pouvait crier aussi dans sa prière disant que, oh David, vous voulez qu'il y dit, mais je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que ta parole, nous puissions la serrer dans notre cœur, mon béné-aimé Père Dieu, enfin, de pouvoir examiner si ce que nous faisons est vraiment conforme à ta volonté. Si nous t'aimons, c'est comme cela que nous marcherons, mon béné-aimé Père Dieu. Pardonne-nous dans la voie dans laquelle nous sommes engagés, qui n'a pas été dans ta volonté, Ben, Ramène-nous, effectivement aussi, nous serons ramenés, mon roi. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous, oh Dieu, nous marcherons avec toi, mon béné-aimé Père nous nous régirons. Davantage, mon bénévole Père Saint-Dieu, de ta main puissante dans notre vie, mon bénévole Père. Sois béni, euh, sois glorifié, mon bénévole Père Soutiens donc, mon frère et ma soeur. Élève-le, mon bénévole Père au Dieu. Pardonne les faiblesses les manquements aussi, mon bénévole Père Il s'agit de ton peuple, mon bénévole Seigneur. Nous avons vraiment besoin de ton Père. Nous voulons vraiment être libérés, délivrés, mon bénévole Père au Dieu, afin que nous puissions te rendre un culte qui te soit donc agréable. Tu aimes, oh Dieu, l'obéissance, l'obéissance comme aussi Père Samuel l'a dit à Saül, que l'obéissance vaut bien vaut que, que le, le sacrifice, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te remercions davantage, mon roi, pour euh, ta bonté, pour ton amour et ta grâce, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pour la conduite encore, va encore nous avons combien qu'on a ta maison, à toi, Père, afin de pouvoir te servir et d'être soumis. Oh, Dieu, soumis totalement, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Là, il y a des résistances en moi aussi, mon aimé Père saint que tu le brises, mon bénémoine. Nous voulons être brisés par toi, afin que nous puissions être réellement malléable mon bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que tu es le divin potier, mon bénémoine, mes pères du et, nous sommes aussi l'argile, mon béni, mes pères. Nous te demandons grâce, mon bénémoine, Père pères oh Dieu. Souviens-toi de nous, pères au oh Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, pour la grâce que nous avons d'avoir des frères aussi, des sœurs, mon roi, qui te désirent de tout leur cœur, mon bénémoine, père, pères du pour réagir à leurs tirs, mon béni, mes pères du Oh Dieu, c'est vraiment merveilleux d'avoir, accordé la grâce d'avoir le temps de la grâce, mon bénémoine, père, pères oh du où nous pouvons à les tirs, mon béni, mes père, Dieu. Revenir aussi à toi de tout notre cœur, mon bénémoine. Père oh Dieu. nous te remercions pour cela soutiens les efforts de mon bien frère de ma bien sœur, mon roi les îles sont pour être conforme à ta volonté à toi mon bien Père saint Dieu il n'y a que toi qui peux le faire merci pour ce que tu fais merci encore pour tes compassions et ton amour car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse vous voyez ces enfants que nous avons jeunes qui chantent vous pouvez vous asseoir les jeunes qui chantent je prie Dieu que les Seigneurs le bénissent. Je prie vraiment que nous puissions vraiment les entourer, que l'ennemi ne puisse pas arriver à pouvoir s'églisser tout dans leur jeunesse, effectivement, avec ce qu'ils voient sur les téléphone, ce qu'ils voient, en fait, de pouvoir ne pas se conformer à ces choses-là, que nos enfants, que les Seigneurs nous aident à ce qu'ils puissent être toujours spirituels, sachant ce que nous les avons instruits, incluqués, ce que, ce que Dieu représente pour nous, et, et c'est merveilleux. Vous savez, <rire> ma fille m'a rendu un témoignage. Je crois que c'est sa maman où elle, elle disait, je crois que c'est sa maman parce que je les ai reçus hier. Euh, euh, alors, <rire> elle disait, et sa maman me dit, voilà ce qui s'est passé, donc chez donc à, à la maison. Alors, <rire> et son papa, donc le papa de Solomon, donc il rentre. Le matin, il voit Salomon qui court vide pour pouvoir lui ouvrir la porte. Évidemment, il rentre. Je pense que c'était comme ça. Et puis, euh, le papa regarde son fils et il dit Ça va Il dit Oui. Il dit Bon, depuis que tu es réveillé, est-ce que tu t'es mis à genoux pour prier Donc, le papa demande à son fils. Je crois que ça ne pourrait pas étonner aussi son épouse. Alors, Salomon dit Oui, papa, mais j'ai prié hier. Alors, papa, il dit non. Il dit, mais ce matin, avant que tu puisses, comme tu t'es levé avant que tu puisses marcher, maintenant venir jusqu'ici, et, et est-ce que tu as prié, Seigneur? Alors, il dit, mais papa, mais je n'ai pas encore prié. Alors, et, mon bébé, je pense que c'est sa maman qui m'a expliqué cela aussi. Il entend simplement son mari qui se met un peu en colère. Il dit, ici dans ma maison. <rire> Ça, ça vous rappelle quelque chose ah, <rires> euh, euh, euh, Ici, dans ma maison, on doit prier Dieu. Tu t'élèves le matin, tu dois boire juste le Si ça, ce n'est pas comme ça, sache que ça ne va pas aller dans ma maison. <rires> Alors, <rires> mon bébé qui s'élève, qui regarde son mari, il voit son mari dans un état avec son fils. Il dit, non, non, non, ici, ici, c'est Dieu d'abord. Si j'ai la pote à manger, c'est Dieu d'abord. Et, et puis, mon bébé qui dit à son mari, oh c'est comme si j'entends quelqu'un d'autre là qui parlait vous voyez j'ai dit Dieu soit béni c'est qu'on inculque qu'à nos enfants plus tard ils inculquent sans le savoir hein, à leurs enfants hein, et euh, que Dieu soit béni alors c'est ça que je disais pour nos enfants qui chantent qu'ils puissent avoir un, un beau bon témoignage à la maison qu'ils voient l'amour que nous avons pour eux que nous les entourons et grandissent aussi il faut qu'ils puissent voir que nous nous soucions d'eux que nous vérifions aussi les choses-là, au lieu de voir les laisser toujours faire, et vérifier effectivement s'ils ne vont pas au-delà voir des saletés qu'ils ne veulent pas voir, en fait oui. que leur esprit ne soit pas corrompu, mais que nous puissions toujours parler. Souvenez-vous de Job, ce qu'il faisait avec ses enfants, nest pas que les enfants ici sont dit mais ramenez-le, parlez avec eux, montrez-leur ce que vous êtes effectivement, ce que vous voulez, que eux puissent atteindre effectivement, parce que la jeunesse parfois c'est l'aveuglement. Hein, quand ça monte un tout petit peu, hein, petit, vous avez compris ça, ça, ça ne doit pas manquer. Mais bon, avec euh, mm, la bonne manière. Alors, je disais, c'est parce ce qu'il dit. Et je crois que c'était un jour, je crois que c'était peut-être euh, le mardi. Ils ont chanté un cantique ici. C'était c'était mardi ou je ne sais pas quel jour. Et euh, « Que ma vie soit une fleur ». C'était mardi. Ah bah ben, vous voyez, et, et ils ont vraiment très bien chanté. J'ai pris que Dieu les bénisse. Alors, je vais les inviter pour qu'ils reviennent encore. S'ils sont là ce soir, quoi. même s'ils sont petits nombre, mais les nombres qu'il y a. Si vous pouvez avancer, donc, les enfants, avec, euh, je crois que qu'Anna aussi, je suppose qu'Anna est, est là aussi. Vous pouvez avancer. Mon grand, viens, viens, viens, viens. Vous pouvez avancer et que nous puissions entendre ce chant que vous avez chanté de tout cœur, là, de tout votre cœur. Que les Seigneur vous bénisse. Merci, mon grand.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 Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Devant toi, Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une fleur un parfum de bonne odeur oh, oh, oh, oh, Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras oh, oui, Devant toi, devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Comme l'argile devant le potier Donne-moi la forme qui te plaît et toutes choses en ton temps Je serai toujours confiant Seigneur observe mes voies Garde-moi près de ta croix Je voudrais habiter chez toi Tous les jours ici-bas Que ma vie soit une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 Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Qui soit une fleur Un parfum de bonne odeur Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Oui devant toi Devant toi je me réponds Oh